Dans cette vidéo qui complète celle appelée angles alternes internes, angles correspondants, définition, nous allons utiliser ces deux notions pour caractériser le parallélisme. Il sera alors possible d'énoncer les propriétés réciproques et d'en percevoir l'objectif. Commençons par décrire la situation de base. Pour cela, considérons un angle ABC et construisons le symétrique de cet angle par rapport au point A. Le symétrique de A est lui-même, car c'est le centre de notre symétrie. Appelons B' le symétrique de B et C' le symétrique de C. De notre construction, on peut déduire les idées suivantes. Premièrement, les angles ABC et AB'C' sont symétriques par rapport au point A. Deuxièmement, les angles ABC et AB'C' ont la même mesure, car la symétrie centrale conserve les mesures des angles. Troisièmement, les droites BC et B'C' sont symétriques. Quatrièmement, les droites BC et B'C' sont parallèles, car la symétrie centrale transforme une droite en une droite qui lui est parallèle. De plus, on observe aussi que les angles ABC et AB'C' sont alternataires. De ces constats, il est possible de déduire la propriété suivante. Si deux angles alternataires ont la même mesure, alors ces deux angles sont portés par deux droites parallèles. Cette propriété est sert à caractériser un parallélisme. Dans notre exemple, puisque les angles ABC et AB'C' ont la même mesure, alors on peut en déduire que les droites BC et B'C' qui les portent sont parallèles. On peut maintenant rappeler un point de logique. En mathématiques, toutes les propriétés peuvent s'écrire sous la forme si une proposition A, alors une proposition B. La proposition A peut s'appeler la cause ou l'hypothèse, et la proposition B peut s'appeler la conséquence ou la conclusion. La réciproque d'une propriété s'obtient en échangeant la cause et la conséquence, de sorte que la réciproque de notre propriété peut s'écrire « si la proposition B, alors la proposition A ». Fort de ce rappel, on peut construire la réciproque de notre dernière propriété, et elle peut s'énoncer ainsi. Si deux angles alternes internes sont portés par deux droites parallèles, alors ces angles ont la même mesure. Cette réciproque sert à déterminer la mesure d'un angle. Dans notre exemple, puisque les droites BC et B'C' sont parallèles, alors les angles alternes internes qu'elles portent, ABC et AB'C', ont la même mesure. Reprenons maintenant notre configuration initiale. Si on prolonge les demi-droites BC et B'C', ainsi que le segment BB', il est possible de faire apparaître un angle en rouge. Cet angle rouge est d'une part opposé par le sommet avec l'angle ABC. Ces deux angles ont donc la même mesure. D'autre part, cet angle rouge est correspondant avec l'angle AB'C'. On peut en déduire que ces trois angles ont donc la même mesure. Il est alors possible d'énoncer une autre propriété, dans laquelle on peut donc remplacer l'expression alternaterne par le mot correspondant. On obtient alors, si deux angles correspondants ont la même mesure, alors ils sont portés par deux droites parallèles. De la même manière, cette propriété permet de caractériser un parallélisme. Là aussi, cette propriété donne naissance à sa réciproque, qui s'énonce ainsi. Si deux angles correspondants sont portés par deux droites parallèles, alors ces deux angles ont la même mesure. De la même manière, cette propriété sert à déterminer la mesure d'un angle. Il est temps maintenant de voir deux exemples d'utilisation. Pour cela, considérons cette première situation dans laquelle les droites D et D' sont coupées par une droite delta en définissant deux angles de 35 degrés. Comme ces angles alternes internes ont la même mesure, 35 degrés, alors les deux droites D et D' qui les portent sont parallèles. Nous venons donc de caractériser le parallélisme avec deux angles alterne internes de même mesure. Prenons enfin un deuxième exemple dans lequel on considère deux droites D et D' qui sont parallèles et coupées par une séquente delta. Cette droite delta détermine deux angles correspondants dont l'un mesure 60 degrés. Comme les droites D et D' sont parallèles, alors nos angles correspondants ont la même mesure. Donc l'angle en rouge mesure aussi 60 degrés. C'est là la réciproque qui nous permet de déterminer la mesure d'un angle. Rappelons, pour conclure, que les propriétés relatives aux angles alternes internes et aux angles correspondants permettent de caractériser le parallélisme de deux droites ou de déterminer la mesure d'un angle.